Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va eh s'employer à parler d'orientation. C'est vrai que le mois de mars, souvent, c'est celui lié à l'orientation pour les jeunes et pour les moins jeunes, mais aussi pour d'autres types de personnes qui ont besoin d'avoir les bonnes informations pour trouver un emploi. On le fait ce soir avec notre invité, Marie-Custos, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chaguin. Vous êtes la directrice de Cap Emploi. Tout à fait. On va tout de suite préciser euh, Cap Emploi. C'est un organisme qui aide justement pour les personnes en situation de handicap à s'orienter, mais aussi pour celles et ceux qui ont besoin d'être maintenus dans l'emploi. Absolument. Alors le Cap-Emploi, c'est ce qu'on appelle un organisme de placement spécialisé. Donc nous faisons partie d'un réseau national de 98 structures sur le territoire français. Les missions de Cap-Emploi, enfin la mission de Cap-Emploi, c'est une mission de service public. Oui. Donc nous intervenons à la fois sur l'accompagnement des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont de toute façon en situation de handicap parce que c'est notre public cible, mais nous accompagnons aussi des personnes qui sont en emploi et qui peuvent se confrontés à une situation de handicap. L'objectif, vraiment, c'est de faire en sorte que euh, l'emploi soit sauvegardé. Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas quitter la voie de l'emploi parce qu'un accident de la vie, malheureusement, nous a perturbés dans notre quotidien. Euh, il y a des solutions, Absolument. il y a des façons d'adapter le temps horaire, la façon de travailler, et c'est là où vous intervenez. Absolument. Alors, c'est vrai que, communément... On pense toujours que le handicap, ça concerne les autres. Ouais. Mais la question du handicap, c'est une question aussi de, de santé publique. Oui. Euh, donc ça doit concerner tout le monde. D'un jour à l'autre, on peut effectivement être touché par le handicap. Aujourd'hui, je travaille, tout va bien. Demain, malheureusement, je fais un accident, je développe une maladie qui euh, euh, m'empêche de mobiliser les capacités que je mobilisais lorsque j'exerçais mon métier. Eh bien, ça peut remettre en question la poursuite de l'activité. Donc, l'objectif de Cap Emploi dans le cadre de l'accompagnement dans l'emploi, c'est déjà dans un premier temps de voir... Quelles sont les possibilités offertes Alors, mm -hmm. c'est vrai que dans le cadre de ce volet d'accompagnement dans l'emploi, nous travaillons beaucoup avec les services de santé au travail. Oui. Donc souvent, il y a, il y a tout la... un écosystème Absolument. quand même autour de l'emploi en situation de tout handicap. À fait. Hein. Alors, tout le monde peut être source de signalement entre oui. guillemets, mais c'est vrai que dans la grande majorité, c'est le médecin du travail. Euh, les services de santé au travail sont des partenaires historiques de CAP emploi, avec lesquels nous travaillons depuis un certain nombre d'années et qui nous font des signalements de situations de personnes. Euh, confronter à un problème de handicap sur leur poste de travail. Donc, quand le médecin nous signale, c'est parce qu'il y a au moins une possibilité de rechercher les solutions. Absolument. C'est aussi une façon de dire que le handicap n'est pas une fatalité. Ouais. Être en situation de handicap, c'est quand même faire partie de la société. Absolument. Et donc, dans la société, la société qui vous emploie, par exemple, aujourd'hui, même pour l'employeur, oui. ce n'est pas une fatalité. Il aura pas de perte d'activité, mais une adaptation. Exactement. Et l'idée aussi, et vous, vous, vous faites bien de le préciser, c'est que Quelquefois, euh, euh, à tort, évidemment, par mes connaissances, beaucoup d'employeurs pensent que parce qu'une personne est en situation de handicap, elle serait de... moins productive. Voilà, oui. ce sont des idées reçues. Mm -hmm. Donc il y a des représentations autour du handicap qu'il faut casser parce que, alors je ne suis pas en train de dire que Cap Point fait des miracles, hein, ce n'est pas oui. du tout oui. ça. Mais le plus souvent, il y a des possibilités oui. d'adaptation de, de poste. Alors l'adaptation, ce n'est pas uniquement une adaptation matérielle, ça peut être une réorganisation du poste oui. de travail, oui. ça peut être, euh, euh, comment dire, une, une adaptation euh, euh, horaire. Tout va dépendre des conséquences du handicap. Donc l'idée, dans le cadre de la compensation, c'est de voir dans quelle mesure on peut, gommer ou compenser le handicap pour permettre à la personne de poursuivre son activité. On reste dans l'actualité, on a beaucoup beaucoup parlé ces deux dernières années de télétravail. Oui. Est-ce que là aussi ça a suscité finalement l'intérêt d'employeurs de, ou de personnes qui se disent mais je peux tenir mon poste finalement grâce à ce dispositif Oui absolument, alors c'est vrai que communément, les oui. personnes en situation de handicap, parce que le télétravail, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé oui, à avec, cause de la oui. situation sanitaire, mais c'était une modalité de travail qui existait déjà, qui n'était peut-être pas autant vulgarisée, mais beaucoup de personnes en situation de handicap veulent aller travailler comme tout le monde. Alors, il y a des métiers qui peuvent se faire en télétravail, oui, mais j'ai envie de dire, c'est oui. pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on va systématiquement mobiliser le télétravail. Par contre, aujourd'hui comme c'est une modalité qui est oui. un peu plus euh, euh, comment dire euh, plus vulgarisée, vulgarisée, plus populaire vulgarisée, ouais, voilà, en tout cas, ça peut connue. être effectivement une autre possibilité mmh. de permettre à quelqu'un euh, de travailler ou éventuellement justement quand on parle d'aménagement euh, je peux vous en parler puisqu'on a euh, parmi euh, euh, nos, nos collaborateurs oui. on a une collègue qui est en situation de handicap mmh. qui aujourd'hui du fait de son état de santé euh, le médecin du travail a préconisé trois jours de télétravail, ce qui n'a rien à voir avec la situation sanitaire. D'accord. Voilà. Donc, Donc, Donc ça voilà. existe, c'est un dispositif qui existe. Voilà. Et voilà. Donc, ça veut oui. dire qu'aujourd'hui, son travail se poursuit, mais on a mis en place d'autres modalités. Donc elle a une partie en présentiel et une partie en télétravail. Il faut dire aussi, euh, sans langue de bois, sans détour, comme on dit dans cette émission, que culturellement... Euh, on a une appréhension de l'handicap et de la personne en situation de handicap. Ce sont des vrais freins où on sent quand même que les choses ont tendance à évoluer. Ah, les choses ont quand même tendance à oui. évoluer. Alors, je n'aime pas dire ça, mais ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans oui. ce métier. Oui. Et je vois, alors, on aimerait que ça évolue beaucoup plus vite. Mm -hmm. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de handicap qu'avant. Avant, on le sait très bien, les personnes en situation de handicap étaient cachées. Oui, familles, oui, oui. oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, quand même, il y a une évolution. Euh, maintenant, volontiers, effectivement, les personnes euh, font état de leur situation, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y a des personnes qui avaient une reconnaissance et qui n'en faisaient pas état. Ouais. Et ce qui change aussi aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, c'est qu'on a plus souvent maintenant des entreprises qui font appel à nous. Euh, aujourd'hui, par exemple, le Cap Emploi travaille en étroite synergie avec le Pôle emploi, puisqu'on est sur un programme de rapprochement, mmh. où l'idée c'est de mettre en place un nouveau modèle, un lieu unique d'accompagnement, où tous les demandeurs d'emploi en situation de handicap doivent trouver oui. les solutions qui leur sont proposées aussi bien dans le droit commun qu'en le spécifique. Donc, l'idée aussi c'est de faire en sorte que les employeurs viennent vers nous en disant, voilà, aujourd'hui j'ai un besoin, je dépose mon offre par exemple au Pôle emploi, mmh. je peux dire que je privilégie Donc, le recrutement d'une personne en situation, situation de, de handicap, handicap ouais. surtout si je suis un employeur assujetti à ouais. l'obligation d'emploi. Ouais. Et à ce moment-là, tout se déploie pour oui. pouvoir proposer... J'allais y venir parce que la, la réglementation en, en vigueur a évolué pour les entreprises d'un certain nombre de salariés qui doivent accueillir un ça. pourcentage de personnes en situation de handicap. On rappelle que c'est aussi valable, je crois, pour les collectivités euh, ah publiques. Oui, absolument. <rire> Tous les employeurs et, privés ou et... publics qui occupe au moins 20 personnes, ouais. 20 salariés ou 20 agents, sont assujettis à l'obligation d'emploi, donc doivent avoir dans leur effectif 6% de personnel en situation de handicap reconnu. Oui, sinon, mais il y en a qui préfèrent payer l'amende. Malgré tout, oui. vous le disiez, il y a quand même des employeurs en Guadeloupe oui. qui oui. sont prêts à jouer le jeu, qui, qui viennent oui. vers vous. Euh, comment ils se font accompagner comment ils sont, Il n'y en, euh... en a pas encore suffisamment. Oui, en <rire> Quand même, on voit l'évolution où la démarche est un peu plus spontanée qu'il y a quelques Et, et dès lors, comment, comment ça se passe Comment est mené l'entretien il, il y a des visites sur place, on imagine il y a... Alors. Oui. Au niveau de Cap Emploi, à partir du moment où un employeur a un besoin, il fait appel à nous, surtout si c'est un, un employeur qu'on ne connaît pas, qui n'est pas de Cap ouais. Emploi, on se déplace dans l'entreprise. Parce mm -hmm. que ça nous permet déjà de connaître l'entreprise, de connaître l'environnement de travail. ergonomique également. Tout à fait. Oui, oui. Et à partir de ces éléments-là, nous, euh, je veux dire, ça ne change pas. Hein, L'employeur qui a un besoin, il recherche des compétences. C'est ça. Donc nous, parmi les personnes qu'on accompagne, on va effectivement faire une présélection. En fonction du besoin de l'employeur, Mais l'employeur reste libre de son choix, bien entendu. Mmh, mmh. Mais la présélection se fait, bien entendu, au regard des compétences, des talents attendus bien par sûr, cet employeur. Mais oui. aussi, nous, on fait attention par rapport au handicap. Oui. On ne va pas positionner une personne sur un poste incompatible avec son état de santé. Oui. L'idée n'est pas de, de placer des gens euh, comme ça, c'est de, de répondre aux besoins de l'employeur d'un côté et de répondre aux besoins de l'employé de, de l'autre par à rapport fait. à sa situation. Et faire en sorte que l'emploi le, soit pérenne, oui. puisque l'objectif c'est aussi ça. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que euh, toutes les politiques publiques qui sont mises en place euh, actuellement euh, euh, intègre cette notion puisqu'on est vraiment dans une démarche d'inclusion mmh. euh, on ne doit pas regarder la personne en situation de handicap sur le prisme ouais, de handicap c'est une personne comme oui. une autre Simplement, il faut tenir compte des contre-indications médicales pour lui permettre d'occuper un poste compatible avec son état de santé. et Il est aussi important, on imagine, de dire qu'il y a des exemples où ça marche, Absolument. où ça a marché et Tout ça continue de marcher. Tout à fait. Oui. Et alors, nous, ce qu'on essaie de faire comprendre aussi, parce que souvent, des fois, les gens ne veulent pas forcément témoigner. Oui. Nous, en tant que professionnels, c'est notre quotidien, on peut en parler. Mm -hmm. Mais quelquefois, plus que de grands mots, le témoignage d'une personne en situation vrai. de handicap oui. qui travaille, qui s'épanouit, travail, ben, ça fait ricocher auprès des autres mmh. en se disant ben, je ne suis pas seul dans mon coin parce que souvent les gens pensent qu'ils sont seuls euh, avec leurs problématiques. Donc l'objectif c'est de dire qu'aujourd'hui il y a des dispositifs qui existent donc n'hésitez pas mmh. à prendre contact avec le Cap Emploi de manière à ce qu'on puisse euh, vous accompagner. Et de toute façon, comme vous le disiez, on travaille euh, en synergie avec... Dans tout, tout, on a un réseau... Oui, tout à fait. Vous euh, parlez de toute une communauté, effectivement, voilà, voilà. Qui, euh, qui, euh, qui travaille autour de, de, de ces personnes en situation de, de handicap. Justement, pour terminer, euh, souvent on a eu ce, ce problème de faire la démarche, de déclarer le handicap de son enfant, de, de son conjoint. Euh, Aujourd'hui, il faut que ça se démocratise de plus en plus pour faciliter votre tâche. Absolument, absolument. Alors c'est vrai que la démarche de reconnaissance qui se fait auprès des services de la MDPH, oui. ça reste une démarche personnelle. Mm -hmm. euh, Personne ne peut obliger quelqu'un à le faire. Maintenant, à partir du moment où on explique aux personnes à quoi ça sert, parce oui. que les gens nous disent « oui, mais je suis heureux nous travaille handicapé, mais ça ne me sert à rien oui. ». Si, justement, ça vous permet de bénéficier d'un panel de dispositifs dédiés euh, parce que vous avez ce statut. Alors, c'est vrai que pour les personnes qu'on accompagne dans le cadre du métier dans l'emploi, la majorité sont des gens qui ne sont pas encore reconnus. Mais à partir du moment où il y a un avis médical qui précise bien qu'il y a bien de contre par rapport au poste qui est actuellement tenu... Ouais. Euh, la première démarche que l'on fait avec les personnes, justement, qu'on accompagne, c'est leur expliquer la démarche de reconnaissance. Alors, ce n'est pas forcément évident, oui. euh, puisque la vie bascule. Du jour au lendemain, euh, on perd et Il faut un appréhender demain. une nouvelle vie, voilà. une nouvelle Mais façon de vivre. On est là, vivre, justement, oui. pour rassurer et pour faire comprendre que ce n'est pas, pas une étiquette. C'est simplement, moi, j'aime bien l'appeler un passeport. Oui. Parce que ça permet de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. En tout cas, nos téléspectateurs vous ont vu, directrice de Cap Emploi. Vous êtes située à Jarry, facilement Ajari. accessible Oui, tout à fait. Nous sommes effectivement à l'immeuble magique à Jarry et. Euh Très accessible. Alors, Cap Emploi, c'est pas que Mme Custos, hein. Bien sûr, C'est équipe, toute une équipe de, mais... de 10 salariés, effectivement, euh, qui œuvrent à la fois pour ceux qui sont en recherche d'emploi, mais aussi pour ceux qui sont déjà en emploi et qui peuvent se trouver en difficulté par rapport au handicap. Et merci d'avoir expliqué tout cela dans question sans détour. Vous l'avez entendu, Cap Emploi, c'est à Jarry. Le site Internet s'affiche également en bas de votre écran. Nous vous souhaitons une très, très bonne soirée avec la suite de nos programmes.